<rire> Tipu les grenouilles, aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai un cerveau un peu chelou qui fait que j'ai du mal à m'organiser et grosso modo le futur c'est quelque chose d'assez flou et compliqué pour moi. Du coup, bah, j'ai essayé plein de choses, il y en a qui ont loupé et puis il y en a que j'ai fabriqué et qui ont fonctionné. Du coup, j'avais envie de vous partager ça. Donc, il y a un des trucs notamment qui fait que c'est compliqué pour moi de m'organiser, c'est que sur un calendrier normal, genre les calendriers, les agendas qu'on a dans son téléphone ou ce genre de choses, quand je marquais un truc dedans, j'avais l'impression que ça allait me prendre toute la journée, même si je savais que c'était un truc d'une demi-heure où il me fallait 5 minutes pour y aller, 5 minutes pour revenir et qui était à 14h, bah, ben j'allais... Rien prévoir d'autre, sinon ça me stressait et c'était bah, compliqué en fait, parce que t'as besoin de pouvoir faire plus d'une chose d'une demi heure dans ta journée. Donc ça, c'est un peu pour donner une idée de à quel point c'était le bordel. Dans les trucs que j'ai essayé et qui n'ont pas marché, il euh, y a eu notamment. D'abord, j'ai essayé de faire plein de trucs genre avec du numérique, avec mon agenda dans mon téléphone. Euh, j'ai essayé, j'avais une petite appli euh, qui gamifiait un petit peu et qui te faisait des points d'expérience quand tu faisais tes trucs euh, de la journée et tout. Et voilà, donc j'ai réussi à faire fonctionner ça genre. 15 jours. Après, j'ai essayé des solutions un petit peu plus manuelles parce que, genre, c'était tout le moment où t'avais plein plein de vidéos en mode fais ton bullet journal, là, là c'est très magnifique et tout, tu peux mettre des stickers, etc. Alors, déjà, moi, j'ai pas les sous de m'acheter des stickers pour décorer mon agenda sur un truc qu'après je vais jeter ou jamais regarder parce que je m'en fous. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Et en plus, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que je vais vous montrer un truc, il y a plein de stickers dessus. Mais c'est pas pareil parce que c'est pas des petits stickers pour indiquer des trucs, c'est des petits stickers pour. Décorer, du coup ça devient un objet de déco qui est pas éphémère, bref et en plus ça veut dire genre aller chercher les stickers et pas trouver ce que tu veux et du coup y retourner et du coup ça veut dire genre planifier quatre ou cinq tâches d'aller chercher des stickers pour un truc qui est censé te faire planifier tes trucs donc tu peux pas le planifier parce que tu peux pas faire le... enfin voilà parce que j'ai, le futur c'est vraiment pas pratique et je dis pas ça juste à cause du fascisme et en plus, le blade journal, il fallait genre savoir dessiner, illustrer, faire des petits trucs méga mignons tout le temps. Ça voulait dire avoir toute cette idée de comment t'allais faire, de qu'est-ce que t'allais suivre, du machin, de la motivation, de l'esprit du jour, de tes rêves dans la case, du truc, de les couleurs différentes pour les saisons. Et enfin, c'était complètement n'importe quoi, en fait. Genre, j'ai demandé à mon frangin qu'il me fasse un carnet. Parce que mon frangin, il fait plein de trucs manuels, qui me fassent incarner pour que je puisse faire un bullet journal dedans. Et j'ai regardé tout à l'heure, et il y a juste genre la fin de juillet en date, et septembre, il n'y a pas une seule date en face de laquelle il y a marqué quoi que ce soit. Je sais pas, je crois que j'ai commencé à écrire des idées de vidéos dedans, et ça a été que ça, avec des morceaux du planning familial, des morceaux de notes d'assaut, de bidules, de C'est impigeable. Le truc, c'est un des pires moyens organisationnels que j'ai jamais réussi à faire fabuleux de n'importe quoi. Et du coup, j'avais l'impression d'être... Tu sais, d'avoir une mauvaise note en Neuroa. T'es tellement Neuroa par rapport au truc de Neuroa que tu foires complètement le truc de Neuroa et que genre, ça te fout encore plus dans un abyss de... Ok, bah ben, ça c'est censé m'aider. Et à la place, ça fait n'importe quoi. C'est très nul. <rire> du coup, j'ai trouvé d'autres idées. Donc j'ai trois trucs en fait qui m'aident à m'organiser. J'ai mon weekly planner, qui est un semaineier. Les personnes... Je sais pas comment ça marche un vrai sommeilier, mais moi je vais vous montrer comment mon sommeilier à moi il marche. J'ai le calendrier flottant, ça le calendrier flottant c'est vachement bien, même si genre juste avant de cette, faire cette vidéo la nuit d'avant je me suis dit oh il faut que je le modifie comme ça parce que ça c'est pas hyper optimal et tout et ça marche pas très bien. Et j'ai mon habit tracker pour les trucs que je dois faire tous les jours. Donc, le weekly planner. Du coup déjà je marque la semaine que c'est pour que moi je puisse l'organiser et après je le range dans mon gros classeur où il y a tous mes weekly planners. Maintenant, il y a les habit-trackers qui les séparent tous les mois à peu près, mais comme ils ne tombent pas pile poil, bah c'est un, un peu approximatif, mais voilà. Et tout ça, ils séparé en années, enfin bref, tout est, tout est correctement rangé. Et le nombre de la semaine, c'est pas le nombre des vraies semaines, c'est le nombre de semaines depuis que j'ai commencé à faire le weekly planner. Ça montre un peu le côté, ok, j'ai réussi à utiliser cet outil de façon fonctionnelle pendant tout ce temps. Et là, je crois on en est la semaine. Là, on en est à la semaine 65, donc c'est quand même plutôt bien. Dessus, j'utilise mon cas de couleur. Donc, j'ai le bleu pour, genre, les rendez-vous médicaux. Les trucs pas très sympas, en fait. Les trucs pas très sympas de la vie de, de, des êtres humains qui doivent faire des choses. Donc, ça, c'est le bleu. J'ai le rose pour tous les trucs chouettes. Ou les trucs qui sont pas tout à fait chouettes, mais qui vont créer du truc chouette. Et du coup, j'essaye de me mettre dans le mood de, ok, c'est chouette, parce que, genre, la psy, par exemple. La psy, elle est en rose. J'ai le doré pour les trucs qui sont un peu, bah... Pff j'ai les dates de mes injects en doré j'ai les dates des anniversaires des gens en doré mais si c'est une soirée d'anniversaire dans ce cas là c'est un événement chouette du coup c'est en rose qu'est ce qu'il y a d'autre en doré je sais plus c'est un peu des trucs euh, voilà avant j'avais le violet pour ok ceci a été rajouté dans la semaine alors que la semaine était déjà commencée maintenant j'utilise plus ça parce que c'est con et du coup, j'ai le til, donc le turquoise sombre. J'ai le til et le til, c'est pour le travail. C'est tout ce qui va être photoset, tournage, publication, la compta. Mais du coup, c'est un système qui est faillible parce que si je suis pas chez moi pour prendre rendez-vous, bah, comme tout est marqué sur un bout de papier qui est ici, là. Bah du coup je suis en mode alors d'après mon agenda parce que je marque quand même des trucs sur mon agenda du téléphone parce que du coup ça me permet de les reporter sur le weekly planner. Euh, d'après mon agenda j'ai l'impression que j'ai pas de place mais en vrai hey, j'ai pas le weekly planner du coup je sais pas. Le weekly planner euh, en fait il me prévoit il me pré il me permet de gérer la semaine qui est en cours et un peu la semaine suivante. Une vision à très moyen terme. Dans le meilleur des cas 15 jours plus tard et dans le pire des cas un jour. Si on est dimanche matin et que j'ai pas fait la semaine suivante, bah je sais ce qui se passe dimanche. quoi. Et du coup, le calendrier flottant, le but du jeu, c'est d'avoir des choses. Souvent, c'est des publications de vidéos. Donc, je vais marquer, ok, cette vidéo, elle doit sortir tant. En général, ça bouge. C'est très rare qu'une vidéo, elle soit marquée, ok, elle sort là et elle sort là. En général, elle est décalée une semaine avant ou plus généralement, un mois et demi plus tard, voire six mois, un an, un an et demi. Bref, des fois, la petite feuille, elle se décale, elle se décale, elle se décale. Et du coup, je raye alors non, c'est pas en semaine 69. Non, c'est pas en semaine 71. Non, c'est pas en semaine 93. Et du coup, le truc continue à se décaler. Du coup, j'ai décidé d'enlever les numéros parce que les numéros permettaient de me retrouver dans le temps par rapport à la semaine qui était en cours. Et maintenant, je vais avoir une petite fiche sur mon calendrier flottant qui fait hop, ça, c'est la semaine qui est en cours. On est maintenant ici et du coup, je vais pouvoir bouger la petite fiche. Vachement plus vachement plus pertinent dans la tête et du coup ça flottera mieux et ça m'évitera d'avoir ce sentiment d'échec quand je suis en mode alors je raye parce que je suis pas capable de le mettre sur cette semaine là donc je le mettrai une autre semaine tant pis parce que je suis nul et je sais pas m'organiser et j'arrive à rien parce que genre le temps c'est compliqué et les choses c'est compliqué de la tête de la vie voilà. Mais dans l'absolu le calendrier flottant c'est vachement pratique et ça m'évite surtout d'avoir 14 mini notes sur un bloc de plein de pages avec des notes de temporalité qui sont sur plein de pages différentes, en marge, en différentes couleurs, au milieu d'informations, du nombre de centrales à charbon qu'il faut fabriquer dans Satisfactory, par rapport au numéro du neurologue qui, de toute façon, ne prend pas de rendez-vous avant août, et avec la liste des trucs à pas oublier dans son sac de derby pour le bootcamp. Voilà, c'est... Donc non, il y a un truc exprès. Et ensuite, le gros truc compliqué, c'était les trucs qu'il faut faire tous les jours. Ou presque tous les jours. Du coup j'avais essayé la petite appli gamifiante etc. Ça n'a pas marché du tout. Et là j'ai essayé un petit système avec des bulles et ça fait un mois et demi que je l'utilise et ça marche plutôt bien. Donc on croise les doigts que ça fonctionne. Normalement il est juste en dessous de l'écran principal de mon ordinateur. Donc je le vois tout le temps en fait. Plus ou moins tout le temps. En vrai... Mon cerveau a tellement l'habitude qu'il est là, du coup je le regarde plus trop, mais dans l'absolu je m'en sers. C'est pas tant pour me rappeler que me dire, ok, tu as réussi à faire telle tâche autant de fois et c'est bien parce que du coup tu vois tout le mois et tu fais, ok, j'ai pas été trop merdique dessus ou ok, ça fait trois semaines que je fais pas du tout mon, or mon orthophonie. D'ailleurs, euh, mon orthophoniste m'a dit, votre prochaine vidéo, pensez à respirer avec le ventre pendant que voilà, je l'ai fait sur ma première respiration. En même temps, va penser à ton respiration pendant bon, que tu parles. Je suis, pas, je suis pas une machine, moi. Mon orthophoniste ne vous pas. Non. L'orthophoniste <rire> ne vous voit pas, non. C'est un coéquipier de Derby, mon orthophoniste. J'aime beaucoup. Bref. Donc, le problème de ce système, de tout ce système, c'est qu'il est particulièrement faillible quand il y a des gros bouleversements. Genre, t'es pas chez toi pendant 15 jours, bah moi je suis perdu. Alors en général quand je suis pas chez moi pendant 15 jours, c'est que je suis en vacances quelque part mais du coup je vais complètement désactiver mon initiative parce que j'ai plus de vision à court, moyen et long terme, c'est mort. Mais des fois je prends ma feuille de weekly planner avec moi. Je sais plus si ça avait marché ou pas. Et là par exemple, on a déménagé, on a fait en sorte de le garder quand même bien visible pendant longtemps, mais il y a bien ou 3 ou 4 jours où le weekly planner était plus accessible. Et alors là, c'était pouf je sais pas ce qui se passe dans la vie en plus on a perdu le cas de couleurs et alors pendant 15 jours j'avais pas mon cas de couleurs spécifique même si on avait d'autres cas de couleur. Et alors là c'est devenu n'importe quoi c'est devenu un flou artistique total et du coup je m'en suis racheté un. enfin je m'en suis racheté deux parce que du coup oh je me fais plus avoir donc maintenant j'ai j'en ai un en rab si ça vous intéresse je vous mets dans la description le vous allez avoir les liens du, du pdf de mon Planner, si vous avez envie d'avoir un Planner avec des champignons. Vous qui voyez, moi je, je ne juge pas. Et voilà, j'espère que ça aura été intéressant et que ça aura aidé certaines personnes d'entre vous qui ont aussi un cerveau chelou ou pas. Vous avez le uTip, bien évidemment, pour que je puisse acheter des pâtes, parce que j'en ai besoin, surtout en ce moment, ou des, des stickers, mais euh, bon, voilà, quoi d'autre. Euh, N'hésitez pas à partager tout ça à vos amis, Nora ou pas. Et voilà, et abonnez-vous, tout ça, même si... Tout le monde est abonné, hein on sait rien, bref, tout le monde n'est pas abonné, je le sais. Je le sais que vous, vous abonnez pas, je le sais, c'est dans les analytics. Vous vous abonnez pas. <rire> Dernière chose qui n'a rien à voir, mais alors rien du tout. Euh, les vidéos qui sont flag euh, interdites au moins de 18 sur ma chaîne, je vais les re-uploader quand j'aurai une connexion Internet. Parce que là, on a un hotspot de téléphone portable pour euh, voilà uploader la vidéo sur le type, ça va être l'enfer, mais c'est pas grave. Donc, quand j'aurai vraiment ça, j'uploaderai toutes ces vidéos qui sont flaguées moins de 18 sur YouTube. Du coup, vous pourrez les voir. Et dans l'absolu, je pense que euh, je ferai ça en mode euh, une semaine après YouTube. Je les publie sur YouTube si elles ont été flaguées moins de 18. Parce que YouTube, si vous êtes nombreux à le voir dessus, ça décolle le truc. Ça peut faire euh, la buzzification de Pouf, plein de gens qui voient les choses. Et si je mets tout sur Utip, bah, je, je, je fais une croix dessus. Quoi. Et, euh... Et comme vous n'êtes pas tous abonnés, CF épisode précédent, bah du coup je peux pas compter sur le fait que vous allez la voir sur du type, si ça apparaît pas dans vos notifications de YouTube ou whatever ou l'Instagram du Twitter, enfin bref. Donc, des bisous, c'était l'outro la plus longue du monde et on se revoit bientôt a priori pour une vidéo qui nécessite du matériel qui arrive du futur, mais je ne sais pas quand, parce que ils ont pas trouvé la porte d'entrée. Des bisous The energy was off the charts on that one <laughs> day.